nous rabâche que vous êtes la meilleure arme de l'humanité. C'est Aspartan. Nous combattons ces créatures aliennes depuis des années et nous ignorons toujours ce qu'elles veulent. Silverty, engagez le combat. Ne pas savoir pourquoi une machine à tuer vivante agit d'une certaine manière est un risque que nous ne pouvons pas prendre. Moi, je sais que je peux à lui. Votre série Canal+, Allô, à partir de jeudi à 21h.